Bonjour, nous avons vu dans un tutoriel précédent euh, comment aborder euh, le programme Grams et euh, par simplification on avait vu ben, utiliser le, le menu graphique et par exemple lorsqu'on voulait renseigner les parents de quelqu'un on faisait un double clic euh, dessus. On va voir euh, maintenant que c'est euh, qu'il existe d'autres méthodes euh, plus faciles. Euh, par exemple, là, si je veux renseigner les parents de euh, Jacques-Amiel, eh je fais un double clic sur le père, je, euh, je clique sur le plus et je renseigne de manière traditionnelle. Donc, Pierre-Amiel, avec une date de naissance. Avec... Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu. La dernière fois, et on va voir maintenant qu'il existe un autre menu qui est euh, plus efficace. Donc, vous, vous mettez sur l'individu, par exemple euh, ben, Jacques Amiel, et vous allez au lieu de d'individu, vous avez le menu relation Et dans le menu relation on retrouve donc les parents, la famille avec le conjoint et les enfants. Donc, euh, on avait renseigné un seul enfant, il a un conjoint, ok de Bertrand. Et, et là, on voit le père qu'on vient à l'instant de renseigner et on peut renseigner la mère. Et, et dans ces menus, donc, il y a le fameux plus pour ajouter de nouvelles entrées, le menu d'édition pour euh, éditer la famille, pardon, euh, ça c'est pour prendre des familles existantes, pour euh, éditer des parents ou alors pour supprimer en cas d'erreur. Donc là, on avait commencé à rentrer le père, voilà, et on retrouve la même fenêtre que tout à l'heure. Donc on va rajouter maintenant son conjoint, qui s'appelle marie Madeleine guillon on renseigne la date, j'accélère un peu, Et là, on retrouve, le... avec les événements, on peut rajouter un mariage. Ça, ce sont les rappels du tutoriel précédent. Voilà, donc on a euh, un mari, une, une épouse et un mariage qui ont été renseignés. On peut rajouter des enfants, le en cas échéant. Voilà, et on valide cette fenêtre et on retombe donc dans le menu « Relations » avec les parents, le père, la mère... La famille, le, le conjoint, les enfants. Et on peut, quand on va cliquer dessus, on va voir qu'au-dessus, voilà, l'individu en cours, c'est celui euh, qui était à la base du graphique. Euh, donc là, par exemple, euh, Madeleine Amiel, on a Jacques Amiel en papa, en père, et euh, Pierre Amiel aussi. Et quand on va dans les relations... On a cette même arborescence, mais elle est beaucoup plus détaillée parce qu'on peut lister des enfants. Ici, ce n'est pas le cas. Euh, les conjoints, euh, plusieurs mariages et les parents. Donc là, on repasse sur le père. Voilà, ça met à jour ici euh, Jacques qui est marié, qui est en, en, en couple avec Bertrand Claudette. Et puis, on peut renseigner à nouveau. On clique et on a le père à renseigner, parents. De pierre miel Donc... Euh, pierre, son père s'appelle également pierre et là, on va aller un peu vite mais on n'est pas tout et son épouse voilà. et on va retomber donc une fois qu'on valide le coup également on retombe sur le sur ce menu euh, des relations. On, quand on retourne sur le graphique, voilà, en, en descendant, on, on a encore cette même, même famille. Qui dé... voilà, là, là ce sont les nouveaux noms qu'on a renseignés. Et on a la même famille que d'habitude. Et là, quand on a donc cet arbre si on veut compléter euh, avec n'importe quelle famille donc ça va être la même méthode on clique sur euh, sur une personne on clique sur relation et là on a ce détail qui est beaucoup plus avancé euh, avec euh, l'individu en question les parents, il suffit de cliquer par exemple sur le père, hop, et là par exemple on a Sébastien Gaffé à renseigner euh, voilà. ou alors son fils Antoine Là, on a le fils Antoine qui a été renseigné. On peut éditer certaines sources. Par exemple, si on a envie de, de rajouter des informations. Donc, la même icône avec le crayon. Donc, l'icône avec le crayon. Et on veut rajouter, par exemple, une profession. Donc, c'est dans la vocation. Vocation, profession. Il est ménager. Voilà, on valide. On peut ajouter euh, donc, des, des enfants, par exemple, euh, s'il en a plusieurs. Donc, euh, il a eu aussi Antoine-Joseph, on va le rajouter. Le nom se met automatiquement. On va lui mettre une date donnée en 1996 à Romunas. Dans la vidéo précédente, vous, vous aviez le, le détail. Donc, euh, il a pour mère. On va la rajouter. Donc c'est le même bouton. Donc édition des parents en bas. Alors on ajoute sa mère. Donc les ajouts c'est classique. Voilà avec un enfant. Et là, on va, euh, on va continuer avec le, avec le père, la fiche du père. Donc on clique sur euh, Gaffé sébastien. Premier février, il est né le 1er février 1610, c'est bon. Voilà. Et on voit qu'au niveau de la famille donc avant d'être marié avec Angélie Madeleine il était marié à une autre alors quand on a une fiche d'une personne euh, ça marche aussi sur les, la fiche des individus donc euh, Sébastien on peut éditer donc là on est je on, remontre, on est dans le menu individu et on peut éditer la fiche Voilà. ou sinon aller dans ce menu relations et on s'aperçoit que dans les relations il y a trois icônes qui vont servir assez souvent ce sont ces trois là qui sont, donc en plus de l'édition de, de la personne, qui est euh, Sébastien le, le bouton classique, on a donc ici, euh, pour ajouter un nouveau couple de parents. Donc on pourrait renseigner pour Sébastien, on pourrait euh, cliquer ici, et on, on retrouverait le menu, euh, la fenêtre qu'on connaît, « Gaffé Sébastien » avec un, un papa et une maman à ajouter avec le « plus ». Ou alors, il y a un deuxième bouton qui est définir l'individu comme un enfant d'une famille existante. Donc là, euh, lorsqu'on rapproche des arbres, il est possible qu'on ait déjà défini la famille et on va aller euh, la chercher. Ici, ce n'est pas le cas, mais on aurait par exemple euh, allé chercher euh, une famille par exemple, qui commence par le café. Il, il n'y en a pas, mais c'est pour l'exemple. Voilà. En tout cas, s'il en existait une, on l'aurait retrouvée comme ça. L'autre bouton qui est intéressant, c'est « Ajouter une nouvelle famille dont l'individu est le parent ». C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément connaître les, les, les enfants qu'il a, mais on sait que lui, c'est le papa euh, d'un enfant avec une épouse qui reste à définir. Donc, quand on clique dessus, voilà, on retrouve « Gaffé Sébastien » ici, avec une femme ou un conjoint qui reste à définir, à trouver, et puis des enfants à ajouter on était dans le cadre de trouver un, un, autre, un autre mariage, un autre conjoint. Donc ce bouton correspond très bien, c'est-à-dire qu'on pourrait rajouter ici à, euh, à Sébastien Gaffé un autre couple, euh, pardon ou alors on peut ajouter le plus ici en face de famille, on lui rajoute, c'est un, un équivalent à, à ce bouton-là, on rajoute le conjoint ici. Ça, nous, ça en épouse précédente, qui s'appelle Louise Chabert, et voilà, et là on s'aperçoit donc, dans famille, euh, il y a une première famille euh, qui était avec Angelier et Madeleine et une deuxième famille avec euh, Louise Chabert. On n'avait pas renseigné les, la date de, de mariage avec, euh, avec Angelier Madeleine, on va le faire. On va donc corriger la fiche, on va sur événement, on va ajouter la date de mariage, Ici. et on s'aperçoit que l'ordre n'est pas le bon, c'est-à-dire qu'il a d'abord été marié en 1642 avec Louise Chabert, et ben ce n'est pas grave, on va éditer l'ordre ici, donc avec le bouton, on va changer l'ordre des familles, et on va mettre en premier, on va monter Chabert-Louise, on valide. Voilà. Donc là, sa première épouse, sa deuxième épouse, en, euh, en et Madeleine, avec un enfant ou d'autres enfants, on va rajouter euh, des enfants au en couple. Voilà, et on a des, des frères, des sœurs que l'on peut ajouter. Voilà. Ce, ce menu est, est pas mal. Il y a euh, un, un autre sujet sur lequel j'étais passé un peu rapidement, ça concernait le, les lieux. Et avec euh, la possibilité donc de, de, de le hiérarchiser ben, par département. Alors euh, on peut prendre ben, par exemple, euh, ben, on va prendre l'exemple de Carcassonne. Donc quand on édite le lieu, euh, on ne va pas mettre le département entre parenthèses, on va on va euh, rajouter le département de l'Aude, donc dans le nom alors euh, je remonte l'opération rajouter le département de l'Aude, dans le menu en dessous il y a donc la ville de Carcassonne qui fait partie de et on va rajouter donc soit on a des départements existants euh, ce pas le... soit on crée euh, un nouveau département donc là on va créer l'ode alors avec le code donc load avec le code est le 11, le onze on va guide. Voilà. Donc, on a Carcassonne, la ville de Carcassonne, qui fait partie de l'Aude. Euh, Lorsqu'on cherchera dans des lieux, il y aura donc une liste déroulante. La latitude et la longitude, ce n'était peut-être pas forcément quelque chose qui était facile à, à rentrer. Alors, on peut le retrouver, par exemple, sous Wikipédia. Donc là, j'ai tapé Carcassonne sous Wikipédia. Et on a... La on a la longitude et la latitude qui sont euh, qui sont fournies donc un simple copier-coller ctrl-c, ctrl-v euh, et on va le rajouter dans le grand champ du bas donc en braque et on voit que la latitude et la longitude il y a un message d'erreur tout simplement parce que le mot est il faut le remplacer par un E majuscule et on voit que la longitude a été mise à jour et le nord par un N majuscule, voilà, et on voit que les latitudes et longitudes sont acceptées. Le code, on va utiliser le code, non pas le code postal, parce que une ville, surtout une ville comme Carcassonne, ils ont plusieurs codes postaux, et d'autres fois pour des petits villages, pour un même code postal, il y a plusieurs villages. Donc ça va être le code INSEE qui est donc vous le trouvez sur la page Wikipédia par exemple, mais vous le trouvez aussi ailleurs donc c'est ce qu'on appelle le code commune qui est 11069 pour Carcassonne alors ça c'est pour vous c'est facultatif euh, de renseigner les lieux mais euh, voilà. et on a donc un menu avec l'ode à l'intérieur donc on peut revenir à nos individus au graphique et euh, la dernière, le dernier point qui peut être utile en ce moment pour, pour le, des, des, des écrans etc. pour faciliter la lecture, certaines personnes aiment les écrans sombres, les, les modes sombres. Voilà. il existe un module. Une fois que, que vous l'installez, vous le retrouvez. Vous allez dans édition, préférences. Et là, donc, vous retrouvez le, euh, les préférences pour euh, général, l'arbre la, familial, les différents affichages, texte, les formats, les, les formats des dates, etc. Et vous allez aller, dans euh, non pas dans les couleurs, mais dans les thèmes. Et il y a un, une possibilité d'arc variante. Variant, en cliquant de dessus, vous passez en mode sombre, qui pour beaucoup de personnes euh, est préférable. C'est une question d'habitude aussi. Voilà un peu à quoi ressemble le, le mode sombre. Et on retrouve euh, ben, par exemple nos individus. Euh, on peut le cliquer voilà, sur les, les différents individus, comme tout à l'heure. Voilà pour ce second tutoriel en espérant qu'il vous a permis euh, bah, vous a permis d'apprendre de nouvelles choses. Et puis n'hésitez pas, comme euh, tous les programmes informatiques, il faut y aller petit à petit et, et on, apprend, on, on apprend comme ça. Voilà, si ça vous a plu, que vous souhaitez retrouver d'autres tutoriels que vous ne savez plus mon nom, euh, c'est Lionel Aubert. Donc euh, Lionel comme le footballeur Lionel Messi et Aubert comme le chanteur Jean-Louis Aubert, par exemple, pour vous rappeler. Euh, si le tutoriel vous a plu, pensez à mettre un, un pouce bleu euh, et, voilà. et à bientôt. Merci, au revoir.